Salut à tous, ici Kakerouzen, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Onkai Impact 3 Xerd. Et aujourd'hui, nouveau guide débutant, guide débutant numéro 2. Après vous avoir expliqué comment bien XP de manière optimale son niveau de capitaine dans le jeu, je vais vous expliquer comment optimiser son farm de cristaux. Les cristaux, c'est juste ici, c'est les diamants, c'est les, les cristaux qui vous permettent justement d'invoquer vos personnages, c'est-à-dire les Valkyries et des équipements et voire même euh, voire même si pour certains euh, acheter des skins pour, euh, pour mieux pour customiser sa Valkyrie préférée tout ça tout ça. Alors euh, comme je comme j'avais dit dans la vidéo précédente, dans le précédent guide débutant, ben bah, il n'y a pas de secret, euh, il faut jouer au jeu, il faut jouer au jeu et encore une fois, euh, j'y reviens euh, aux quêtes euh, quotidiennes. 14 quotidiens qu'il faut qu'il faut faire puisque lorsque vous réussissez lorsque vous remplissez lorsque vous obtenez 100 points alors tous les 100 points de 4 euh, euh, de comment on appelle ça Comment on appelle ça des points de compagne. voilà lorsque vous obtenez euh, 100 points de compagne à chaque palier vous obtenez 5 cristaux donc on calcule 5 x 5 25 ça vous fait 25 cristaux euh, de gagner en faisant euh, vos missions vos missions de... quotidiennes, en obtenant les points de bataille. Ensuite... Euh... Deuxième astuce, encore une fois, il n'y a, a pas de secret. En faisant l'histoire, en faisant le mode histoire, vous pouvez, en remplissant bien évidemment euh... les conditions, par exemple, je ne sais pas, on va dire celui-là. voyez les objectifs ne pas se faire renverser plus de deux fois. Aucune Valkyrie ne doit tomber au combat. Déclencher une compétence d'évasion. Cha chaque objectif euh, réussi est égal, est égal à 5 cristaux, donc 3 x 5, 15 cristaux par, euh, par mission. Et c'est comme ça tout le long de, du mode histoire. Hein. Il y a également euh, le monde ouvert qui donne des cristaux lorsque vous réussissez euh, bah, par exemple les tâches quotidiennes que je n'ai pas encore fait mais que je ferai après. Euh, en, en, en, expi, en faisant XP vos personnages. Euh, en faisant les missions purement et simplement. Toujours dans le mode histoire, il y a les expéditions. Alors les expéditions, euh, ça vous permet de former en automatique les petits fragments de personnages qui, une fois que vous avez réuni la quantité nécessaire, permettra de former une Valkyrie. Donc cependant, pour les faire en automatique, pour faire l'expédition en automatique juste là, il faut dans un premier temps... Réussir la mission. Donc, par exemple, l'acte 4 de Assipiter Valkyrie, je ne l'ai pas encore fait. Et voici les objectifs qu'il faut faire. Alors, terminer un combo de 75 coups, lancer des compétences ultimes au moins une fois, déclencher 4 compétences d'évasion. C'est enfantin, c'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est comme ça tout le long. Alors, quand vous, vous voyez, vous voyez, vous voyez, tout ça, je ne les ai pas encore fait, ce qui veut dire que. J'ai énormément de cristaux à les récupérer, dedans. donc c'est une quantité non négligeable de cristaux à aller farmer, donc n'hésitez pas à faire les expéditions, à faire le mode histoire. Il y a également euh, le Red Coop, il y a le Red Coop que vous pouvez faire également, qui permet euh, sous certaines conditions d'obtenir des cristaux et notamment de farmer les armes, mais bon ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Il y a également euh, les chroniques. Alors les chroniques si vous voulez c'est un, un mini mode histoire consacré à un personnage en particulier. Et ben c'est pareil. Chaque mission contient des défis. Des défis qu'il faut réussir. Pareil, objectif qu'une Valkyrie ne doit tomber au combat, tout ça, tout ça. Et pareil, chaque objectif réussi égale 5 cristaux. Alors, il y a aussi. Alors attendez, il y a également les défis. Alors les défis pour moi en termes de farm c'est ce qu'il y a de plus rentable dans le sens enfin rentable dans le sens où vous pouvez farmer de beaucoup plus de cristaux dans les défis plutôt que dans le mode histoire parce que dans le mode histoire une fois que vous avez farmé les cristaux euh, du mode histoire vous ne pouvez plus en farmer puisque vous les avez déjà récupérés, ce qui est logique. Cependant avec euh, la Singularis Q. Qui, bon, actuellement s'appelle le Collector Q, mais avant c'était la Singularis. Il suffit de faire les missions. Euh, comment dire ça De, de faire les combats euh, et de grimper les échelons. Par exemple, là cette semaine, euh, je ne l'ai pas fait parce que oui, c'est une fois toutes les semaines que vous pouvez le faire. Une fois que vous remplissez toutes les conditions et que vous arrivez par exemple au 10ème étage. Ça vous permettra de grimper euh, dans le classement et en fonction de votre classement, à la fin de la semaine, vous obtiendrez des récompenses. Par exemple là, juste là, sans, sans, vous parler, sans prendre en compte du classement. Si vous arrivez au troisième étage, vous obtenez 40 cristaux. Lorsque vous continuez, vous que vous persévérez, pardon, vous arrivez au cinquième étage, vous obtenez 60. 60 plus 40, 100 cristaux. Et ainsi de suite, on continue au septième étage, ça vous fait 60 cristaux. Donc, 100 plus 60, 160. Et ainsi de suite, attention, jusqu'au 10 étage. Ça nous fait 60 cristaux supplémentaires. Ce qui nous fait facilement 220 cristaux. Juste en, en, en faisant euh, les étages. Alors, en fonction de votre niveau, euh, c'est vraiment pas compliqué. Puisque dans la Singularis Q, si je me rappelle bien... Euh, oui, parce que là, c'est le collecteur. Là, là c'est pas la Singularis Normalement dans la Singular Q, de niveau 30 à 50 n'importe quel joueur euh, ça a à la portée de n'importe quel joueur. Et en fonction de votre score et de votre résultat, vous pourrez grimper dans la hiérarchie. Et au lieu de passer. Alors là nous sommes dans la catégorie péché originel. Mais en, si vous obtenez un très bon résultat, vous pourrez passer à agonie. Et ainsi de suite. Au 3, euh, lorsque euh, il suffit de faire les étages. Et une fois que vous réussissez les étages, vous obtenez les 80 cristaux pareil de 3, 7 et 10 e étage mais bien évidemment la difficulté sera de mise parce que là nous sommes en agonie et de agonie nous avons Lotus Rouge et Lotus Rouge pareil c'est très compliqué y a... mais je pense que il si vous... y, y a quand même moyen pour vous que vous puissiez gérer si vous avez une bonne team, un bon perso que vous êtes bien stuffé, vous avez un bon niveau général avec un peu de skill ça devrait le faire ça devrait le faire. Il y a également l'arène la, commémoratif. C'est un mini-mode. Enfin un mini-mode. C'est un mode où vous pourrez faire euh, des combats de boss. En fonction de votre niveau, bien sûr. Moi j'ai pas un niveau exceptionnel. Donc forcément, c'est de la catégorie C. Et des monstres C, mais pareil. Lorsque vous réussissez. Euh, lorsque vous réussissez les quêtes hebdomadaires, vous pouvez récupérer des cristaux. Par exemple, ici, en fonction de votre score. Par exemple, euh, imaginons que je joue. Euh, je fais un score correct Je vais obtenir par exemple 90 cristaux Donc euh, pareil Ce mode là à ne pas négliger et à le faire Et ça se réinitialise chaque semaine Tous les 7 jours Donc euh, y a, euh, franchement Allez-y, euh, là s'il y a bien moyen Où on peut récupérer des orbes Enfin des cristaux pardon euh, De manière euh, constante Sans forcément cash play bien sûr Attention hein. euh, en, euh, Tout ça c'est en free player hein. Donc, euh, vous pouvez récupérer des cristaux sans forcer. Il y a également le mirage universel. Bon, là, par contre, ça s'adresse à des joueurs, on va dire, aguerris, puisque pour le moment, il n'y a que le niveau 1 que je peux faire euh, sans difficulté. Les autres niveaux, euh, ça demande des niveaux de puissance un peu... Je vais pas dire abusé mais assez exigeant. Et il y a également le royaume élysien. Et là, actuellement, le chapitre 3 du royaume élysien est sorti. Et du coup, pareil, c'est un mode histoire vous pouvez faire tranquillement sans prise de tête. Peu importe votre niveau. Puisque vous pourrez jouer avec l'air cher du tonnerre. Qui est juste là. Donc il y a trois chapitres. Donc en faisant les missions d'histoire. Et les missions euh, hebdomadaires. Qui sont propres à ce mode. Il y a également des cristaux à récupérer. Il y a énormément de cristaux à prendre. Et il y a également les épreuves de personnages. Qui vous permettent également d'obtenir des cristaux à chaque succès. Bien évidemment. Donc euh, franchement... Les possibilités, enfin, les modes de jeu sont vraiment variés. Il y en a pour... Franchement, en fait, il y a tellement d'événements, il y a tellement de quoi faire, il y a tellement de quoi farmer dans ce jeu qu qu'on qu ne sait pas où mettre de la tête. Et franchement, pour ceux qui commencent le jeu, je te dis bien, pour ceux qui commencent ou qui sont comme moi, qui ont, qui ont commencé le jeu il y a environ deux ou, euh, deux ou trois mois, deux mois et demi, je vous le dis, tous ces modes-là méritent d'être farmés. Faites-le. Faites-le. Pareil, euh... Les, les matériaux, les événements de matériaux. Par exemple la bataille aérienne niveau 3, je ne l'ai pas fait. Ce qui veut dire que j'ai 15 cristaux à aller récupérer. Donc franchement, euh, ça sert à rien de débourser le moindre centime sur le jeu pour le moment. Si vous êtes nouveau joueur, vous avez tout. Vous avez tout ça à votre disposition. Vous avez tous ces mods. Donc en euh, même pas. En même pas quoi. En même pas un mois. Euh, sans forcément farmer comme un porc. En jouant deux heures par jour pendant un mois, vous pourrez facilement monter à 25 000 cristaux. Et c'est pas des blagues, puisque si vous, voyez, si vous regardez ma vidéo best-of invocation, j'ai dépensé 23 000 cristaux, et c'était des cristaux 100% free-to-play. Je suis un joueur 100% free-to-play. Donc si moi, j'ai pu farmer tranquillement... Euh, plus de 20 000 cristaux, c'est à la portée de n'importe quel nouveau joueur Bien évidemment, cette vidéo ne s'adresse pas aux joueurs aguerris qui sont là depuis 2 ou 3 ans voire même 4 ans depuis la sortie du jeu Donc vous forcément, euh, si vous avez tout farmé euh, Tout ce qui reste aux joueurs aguerris, c'est évidemment le défi Le défi, c'est-à-dire la Singularis Q, la Reine Commémorative Et le Royaume Élysien actuellement qui, est, qui possède un nouveau chapitre et bien sûr le mirage universel qui représente un énorme défi pour vous. Ça, c'est sûr, vous êtes mieux calé que moi à ce sujet. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, bien évidemment, il euh, y a les événements. Bon, euh, Les événements, je ne m'attends pas trop, puisqu'il y en a euh, presque tous les mois dans le jeu. Donc, euh, vous savez très bien qu'il faut faire... Euh, euh, qu'il faut, les... qu faut jouer ces événements, remplir toutes les conditions de succès qui sont demandées et exigées pour obtenir les cristaux. Donc je ne m'attarde pas trop sur les événements, puisque ce n'est pas, pas quelque chose qui est permanent dans le jeu. Tous les mois, il y a des nouveaux événements, donc euh, pour que la vidéo reste quand même d'actualité, euh, je ne m'attarderai pas trop dessus, mais c'est pareil, c'est pareil. Donc euh, voilà, ce sera tout pour, la, pour cette vidéo, c'est une vidéo tranquille, posée, qui fait un peu suite à, au premier guide. Donc euh, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous, avez des, si vous avez des précisions à apporter pour compléter euh, la vidéo, il n'y a aucun souci, L euh, lien de mon code, le lien de mon, de mon code ami et de ma page Insta seront en description. N'hésitez pas à partager à vos potes, s'il y, si y en a, ils ont un peu de difficultés ou ils ne savent pas quoi mettre, quoi mettre un peu de la tête dans le jeu, par-ci, par-là, vous-même vous savez. Donc euh, je vous souhaite bon jeu à tous et à la prochaine pour d'autres vidéos et abonnez-vous à la chaîne pour suivre mes lives notamment sur Demon Slayer et les lives en K-Impact qui ne vont pas tarder à arriver, donc euh, sur ce je vous, dis, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez, ciao